Dernièrement, je suis allée faire du vélo de montagne, puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, je me suis dit que je pourrais m'acheter un vélo. Alors, je suis allée voir sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait le vx 3000 J'ai travaillé tout l'été, alors je me suis dit que j'avais assez d'argent. Hier, je suis donc allée voir le vendeur, et il m'a dit que c'était 439,99$, taxes incluses. Il m'a aussi expliqué qu'il y avait une garantie de 1 an par le fabricant, et il a appelé ça la garantie conventionnelle. Le vendeur m'a aussi expliqué que je pouvais acheter une garantie supplémentaire d'un an de 60$, parce que selon lui, quand un vélo brise, ça coûte vraiment cher. Ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas trop envie d'y penser. Qu'est-ce que j'aimerais faire?